Songez vélo, 7 décembre 1931, 11 étoiles, t'es qu'arrivé, cité Guadeloupe, Marcel Lolia, dit vélo, 5 juin 1984, ces étoiles là t'es qu'à fil en filao Songez, vélo. songez. Oui, oui, oui, oui. Mon mmh, matin, les gars, vous verrez en moins un vélo décédé. Mon petit vélo, mon oh, au vélo. vélo Vélo au oh, oh, Marcel, vélo petit Marcel, pe. Vélo petit Marcel, mon petit vélo, mon oh, vélo. Marcel, en vélo, au vélo, vélo, oh, vélo Vélo au vélo mon mon petit Marcel, mon petit Marcel, y petit Marcel, mon moi Boutonnet malais, deviner tombé si la Guadeloupe, vélo coupélo, Marcel vélo, Marcel loliar, vélo comme un Maya. Son patrimoine qui a disparu, nous ramène ayant ton baillot, pour nous savoir qu'il nous a besoin. Sinon, là, ça c'est dictionné. et ainsi que à la Guadeloupe. Hey. Songez, Marcel Luria, faillant Ni yali, ni tête ni façon ali. Tu t'es cah dit qu'il y a merde mais c'est qu'on savait l'ôterier, c'est qu'on savait l'ôterier. C'est destin à quitter ça. J'ai oublié Marcel Lolia. Valiant Balou. J'ai eu ma j'ai eu côté carrière, Y Félix Batista, c'est bon, c'est le côté, Aïe, à goûté mon Quel sou aïe, aïe, aïe, aïe, côté, aïe, aïe, aïe, aïe, Quel aïe, C'est le C B.